Tout-puissant, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Après-midi, nous nous remercions de ce que nous trouvons le privilège là, pour nous, participants et célébrants d'une telle cérémonie spirituelle solennelle, une cérémonie prophétique. Une cérémonie de fraternité entre le ciel et la terre. Une cérémonie de fraternité entre les frères et les frères. Une cérémonie verticale et horizontale. Seigneur, encore ce soir, nous voulons te, te remercier, te dire merci. Parce que nous sommes encore bénéficiaires. Nous sommes encore bénéficiaires de ton sacrifice sur la croix. Il y a plus de 2000 ans, où tu as souffert, nous avons réjoui. Nous bénéficions de vous. Seigneur, merci infiniment pour toute grâce à vous. Et alors, te veux, dire nous, te veux dire nous quelque chose. Alléluia. Merci pour tous les frères et sœurs. Encore cet après-midi, Seigneur, nous avons consacré des cantiques à vous-même. S'il vous plaît, pas rejeter nous S'il vous plaît, recevoir cratsics pour nous. Pendant un moment, ça, Seigneur. Alléluia. Nous demandons une grâce individuelle, particulière et en même temps tout collective. Alléluia. Seigneur, reconnaître ou même on connaît n'est pas tout, même nous ne Même pas Même parfois, nous oublions si c'est ou même qui c'est raison d'existence. nous dans ce pays, dans cette société conflictuelle, dans cette société criminelle. Et de nous reconnaître, ce n'est pas tout même, en pile de nous, pas ta Merci infiniment pour présence. S'il vous plaît, toute cantique à chanter là. C'est en ton honneur. Recevez-nous s'il vous plaît. Recevez-nous. Nous, nous supplions et nous consacrons moment ça ou même seul. nous mêmes nous sommes seuls bénéficiaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. En nous dit merci Seigneur, on nous dit merci Seigneur, En nous dit gloire à Jésus, et Alléluia, avant de rentrer plus fort, plus profond, dans le moment de cette scène, dans le monde pour toutes les qui sont là, tout dame marié, mariou là, font-tis-campe pour nous. Tout dame marié, mariou là. Vous allez me ça, je vais me faire vous même. Tout, ça, et entrave, si moi, eh? tout dame marié, mariou, dans l'Assemblée là, font-tis-campe pour nous, Tout dame marié, mariou, dans l'Assemblée là, font-tis-campe pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que Jean-Marie a vu dans la Est-ce est, est digne pour lui prendre cette scène Comme nous en pile, il y pas cap Les gens qui connaissent ne pas prendre cette scène de façon la dans la levez Et tant que protestants, nous a fait de madame, une de madame, fait madame, ni avons fait une madame, nous avons fait une madame, fait madame, fait madame, fait madame, je dit nous tout à l'heure, parler parce que moi recevoir l'inspiration pour me parler avec nous Je m'a fin parler avec nous Je m'a mélanger avec la théorie Toute madame là c'est bien nous met ici. merci Monde pour toute Marie, madame, mon assemblée là. font tu camper pour nous s'il vous plaît. Toute Marie, homme marié qui vous vous un Aléjo, est madame dans assemblée, faut tu nous. Monsieur Anlayo, est-ce que tout côté nous a pas un signal s'il vous plaît Est-ce que madame qu'apprend Sainte-Sène si madame n'a pa pas pris cette scène, levez-moi pour moi, en l'air. Est-ce que madame n'a pas pris cette scène, façon de vivre avec vous? Si madame n'a pas gagné, ma, pa ma bonne simple, madame n'a pas malade, il n'y a pa pas de problème. Il faut moi, l'abdomen, ma bout de pantalon. Pas un problème ça Na a vu moi, je suis sûr. un problème ça, monsieur Ok, merci à soi-même. Well. Gloire Et nous voulons tous les amis, internautes, téléspectateurs, ici, à son bas, est sérieux. Pas besoin de même, non? Parce que les gens ne sont pas les femmes laides. Les gens ne sont pas les femmes laides. Les femmes qui figurent fainé, ne sont pas les femmes facile. Pas besoin de rien. même. avec vous avec femme laide prend pas Et toutes les jeunes filles, tout le monde qui fiancé, tout le monde qui fiancé d'abord, monde qui fiancé, toutes toute jeune fille fiancée fiancé fiancé, fiancé là qui sont fiancées Et il bah, n'y a non, bon non, pas de problème, non, sinon nous, va m'en On perd l'un bon Dieu. <coughs> non, on a fait l'évangile avec le Seigneur pour, pour avoir une chita là, pour avoir une bluffée. Il n'y a pas ah, ah, moi, c'est toi seulement. Toutes les jeunes qui me connaissent qui sont fiancés dans ça. <coughs> ok, vous êtes <avez> mariés? <coughs> ok, vous avez des autres qui ont un rapport fiancé là. Et Vous êtes en train de passer dans ma 17 qui dédié pour acheter chat dans ma croûte. Si tu as un chat, même chat pas me de ma coude. Je ne pas si faire de ma coude. Livre vais de ma coude. jeunesse à la prostitution. Il faut essayer. Un pilberge, je clair. Qui fait, qui fait qui fait alliance avec le diable. Pour faire manger, pour livrer jeunesse à la prostitution. Non. Ici, à tout le monde entendez, ou fiancé, c'est rété red. raide. Rété red, raide, rété raide, rété raide. Gardez l'enjeu jusqu'à ce que. Et puis, ne pas prendre de temps. Ici, à maximum, nous avons un an. Après un an, on ne pas marier, nous, la commission réelle, ou saisit le dès qu'il revient. Tout le monde est sous contrôle. Vous avez un Et ça, bip bam, nan ba mouen, raide. Même si l'Église protestante dit nager, manger, boire, souccer, peser, peser, souccer, ici à ses oui, oui, oui. Vous parlez, bam l'Église là. Et l'évangile m'a préparé, c'est le monde m'a préparé pour le ciel. Et malédiction à un monde qui mange une fille avant de baoule. Le ciel tente, Satan tente. Avant, avant de déclarer, je vous déclare, mari et femme, malédiction, même si je comme fiancé, je ne suis comme fiancé, je ne suis pas prêtez oui? Ici, je ne suis pas femme, je ne suis pas garçon toute l'humanité tendée. ça c'est notre système. Pour apprendre ou à laisser. Et puis devant moi, parle pas de système. Nous, nous, prêtons femme, nous prêtons femme pour faire des jours avec elle, pour vivre avec elle. Ou sortir pour mal, qu'elle tente de me prendre. Mais tout le monde tendé ça. Je ne que je faire. Mais faire pour que l'évangile pour la gaspiller. Ici, on ne pas faire. Je gaspiller. garçon à gaspiller. femme vais que je vais gaspiller. Non. je vais que aussi à, dans une bonne dernière résolution, parce que Michel m'a dit ça, et me dit tout parce que bord de toi choses sur moi. L'évangile recevoir égaré mais pas conserver égaré. Parce que les autres de, moi, on n'ai pas de problème. L'évangile recevoir égaré mais pas conserver égaré. c'est ça qui gloire à l'évangile. Là, là il faut égarer à la manière de moi-même et puis transformer vous. Moi, si le transformer. Moi, je me sens si égaré. L'évangile, a recevoir idiot, oui, pas la mais pas qu'à conserver idiot. Oh oh. Dans fin d'année, là et, et tri, tri dernier. Il y a dans l'église. on va faire une prière. On va faire On va faire une prière. L'église Ok, mesdames, vous êtes tous en forme vous êtes tous Ok, avec Jésus, pas de problème. Mon Dieu béni, nous chita. Et eh, quand les jeunes filles, jeunes, jeunes gars, ok. Tous les jeunes gars sont, sont fiancés en l'air. Pas un problème Monsieur, les en l'air, les jeunes gars sont l'air. Vous peu, non moi pasteur en l'air. Oh, mais ici, mais a, a, a, a, ok. est Où Le tout le monde dans le monde connaît. Bon, si il y a ces gens qui grand goût, nous marier. Amen. grand goût, grand goût, fatigué. Pas à supporter. Comme disait Et puis tout le monde a Moi je petit temps. Il faut nous faire ou qu'on était avec un là Qui vient d'appeler beaucoup de guitares, Vakaboni Fait petit déyeur Couché femme, Venez Puis il là. Moi, moi, moi, moi, je me demande si c'est grâce à mon baguette. Ou bien, je ne veux pas mourir là. Si je me grâce, si dis grâce, si ça, ne me peux pas traverser. n'a pas traversé. Elle a supposé mourir ou bien tomber gigoté là pour respecter la présence de Dieu. Dieu est saint. Et ça fait nous avons pas paquet assemblée qui tournent tourne pas bête. Pas de grâce. On a ouvri quoi, col, j'enlè. Fait démagogie, j'enlevé même la prière ici. Ok, après ça, toute jeune fille qui peut fiancer, nous devons doit... gagner un marron gros. Il a fait c'est un garçon. Voilà. Et nous avons souhaité avant de mourir Avant de mourir pour n'importe quoi Repentance sérieux. Sinon on a pris pour toute ville D'ailleurs nous avons tout évangile Vous entendez D'ailleurs nous avons D'ailleurs nous avons 4 bleus dans la main Nous avons tout devant Nous avons tout évangile Nous avons tout évangile Nous avons tout Eiz这样, éramos prendre, éramos prendre, éramos prendre, éramos e, ou bien ou prend ou prend ou bien ou pas veut mais moi, ou pas veut ou t'attendre bible a dit pour me parler avant de ça tout le monde nous m'a supervisé nous pour contrôler répondre mon gars qui nous pour être pour dire mon cas n'importe ce que dans après ça on leader il en pas de le parler ou même passer sous La paix du ministère est tout singulière. L'application au priériel. Vous tenez ça, monsieur. Nous avons une de mon côté, nous qui pouvons aller ouvrir, faire action sur, comme pasteur. Il me prend quatre jours pour te prendre. Il me dit à la même 16 h il y a des deux dans la zone de Rio Grande. une réunion où on pour parler poser des questions. mon quatre leader le Il y a quatre. l'autre même, dans la réunion. Il une réunion Aïe, il y a une épreuve de plusieurs façons. Oui. Il va passer Matisse. Mais c'était un 500 dollars américains dès qu'il est volé. Un vicieux. Il t'a passé, il t'a passé. Ah, il t'a passé. M'a dit, je passer Matisse. Je vais me dire, je va Bon Dieu bénit nous. Nous sous ça? Amen. Nous sous ça? Amen. Nous sous ça? Nous au ça, tu es un cœur contraire. Vous nous pas Nous prendre? Nous l'avons pas Nous sous ça, tu au contraire, oui. cœur contraire. Vous nous pas Mais en attendant cette scène n'a jusqu'à preuve du contraire, sans vouloir précéder le Saint-Esprit, c'est dernier dernière sainte Sainte-Seine baptisée, sainte dernier nettoyage. Il y a Sainte-Seine, il y a dernier sainte nettoyage. Il y a dernier dimanche nettoyage. Il y a dernier jeûne nettoyage. Il y a une dernier adoration nettoyage, etc. Mais, nous n'avons pas probablement nous n'avons pas pris leur Saint-Cenheur pour 2023, pour 2022. Donc ces derniers Saint-Cenheur nous, sans nous pas attaquer volonté absolue Saint-Esprit, les dernières Saint-Cenheur saint nous son dernier Saint-Cenheur nous a demande demandé de nous bon pour, pour, pour prendre pour nous faire pas qu'il y fait dans la vie. voilà, et, et 2023 pour te fatrapal pas rentrer en 2023 avec Fatra. Amen. Nettoyons, nettoyons, mon débond bonne grâce pour nettoyer pour le temps de bénédiction 2023. Au nom. Au nom. Au nom. Yes. Donc, Sainte-Sénat l'a officiellement pour la gloire de Dieu. Au nom, et nous nous bienvenue à la table du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et nous demandons pour la voix de Pierre qui est une ordonnance. C'est vert que Jésus bail et a demandé pour lui ouvert. Il a pris l'autre. Jésus pas dit pour nous comprendre la vie, pour nous comprendre la vie, mais il a dit pratiquer. Parce qu'il a une grâce, il a une bénédiction donne Et il n'a pas dit nous pour nous comprendre. Parce qu'il a dit nous pour nous comprendre ça bientôt. théologie, tu as voulu faire comprendre, c'est comprendre pour comprendre. Mais t'as quoi vous sorte Excusez-moi, je ne parle pas de l'aide, mais nous sortons. La théologie n'a pas été virée, c'est votre mon empire. Nous ne sommes pas d'accord, monsieur. Nous ne sommes pas d'accord, ça me Samuel. Nous ne sommes pas d'accord, oh, Dieu. Corps, il a cherché à comprendre. Il, faire faire une il, il y a forcé de faire vie. Ce pas qu'elle C'est tradition. C'est une tradition. Mais c'est... C'est une tradition. Nous avons courage. Tandis que Jésus... Tandis que Jésus dit, ça m'a fait là, le pape ne peut pas comprendre. Mais on va comprendre bientôt. Tandis que lavement des pieds a son mystère. pour me descendre non plus, Mais on m'a lavez plus. Qu'est-ce que ça signifie Mystère. Ça nous donne la donne. Mystère. Ah. Tout ce que vous ne connaissez, c'est le mystère. Jésus dit, nous ne pouvons pas pour qu comprendre ce y a. Il dit, Pierre, ça m'a fait là. Nous ne pouvons pas pour comprendre ce qu'on y a. Mais bientôt, très bientôt. On va comprendre. Le lavement des pieds, ils vont descendre dans l'un, dans, dans l'autre, la ville selon l'ordonnance du maître, par la méthode des disciples, que la méthode du maître, c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Oh, que, est, que nous joigne, ça gagne un mystère par la foi. Allez, continuez. Que nous joigne, ça gagne un mystère par la foi. Au oh nom. Au oh nom. Au nom de Jésus, Nabtouna, la Alléluia. Voilà, Jésus, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Que 33, rendre balancer missile qu'ils soient comme la balle, emportée par le vent, et que l'ange l'éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange l'éternel, il émet la malédiction, il aimait la malédiction, il ne se plaisait pas à la bénédiction, il ne se plaisait pas à la bénédiction, le sang de Jésus, le sang de Jésus